Déjà, sur les bancs du lycée, Julie rêvait de créer sa boîte. Depuis 18 mois, c'est fait, mais pourtant, rien n'est gagné. Elle va devoir faire connaître ses produits innovants et les vendre, mais aussi lever des fonds et se développer à l'international. C'est souvent à ce stade que les startups échouent, faute de soutien. Elle rejoint le village Baïsea de Laval, une collaboration entre le Crédit Agricole, Laval Mayenne Technopole et Laval Économie. Situé à 3 minutes de la gare, cet accélérateur de start-up les accompagne durant leur phase de croissance. Dans la dynamique de la French Tech, le village Baïsea est aussi un lieu d'échange où un réseau de partenaires composés d'experts, d'entreprises locales et de grands groupes viennent rencontrer des start-up dans un esprit collaboratif et bienveillant. Sur la place du village, lors de séminaires ou autour d'un café, des opportunités réciproques voient le jour. Les partenaires du village sont fiers de s'impliquer et de créer l'économie de demain en Mayenne, notamment sur ces domaines emblématiques la réalité virtuelle, l'agriculture et l'agroalimentaire. Ils font maintenant partie d'un réseau inédit et puissant. La France comptera bientôt une trentaine de villages Baïséa et 25 relais dans le monde. Julie a le sourire. Elle a trouvé deux gros clients. Elle vient d'embaucher et de lever des fonds pour accélérer sa croissance en Europe. Tout le monde gagne dans une économie locale renforcée, lorsque la French Tech est orientée coopération et expansion. Venez vous aussi, créez votre histoire dans l'environnement stimulant du village Baïsea de Laval.